Vous avez identifié des vulnérabilités autour des organisations du travail. Je vais vous parler un petit peu de la notion de télétravail. Oui, bah, le télétravail, euh, effectivement, c'est quand même un atout euh, dans la semaine. Euh, c'est un levier, en fait, pour euh, euh, limiter le, le temps qu'on passe dans les, dans les transports, euh, qu'ils soient individuels ou quand on prend sa voiture. On est quand même, surtout pour les gens qui vivent dans des grosses villes, euh, sur des temps de trajet qui ont quand même beaucoup... Euh, qui, qui ont été quand même multipliés. Enfin voilà, maintenant, il n'est pas rare d'entendre que les gens font une heure aller, une heure retour. Donc bah, le télétravail ça permet de supprimer ça et ce, ce temps qui est gagné, euh, bah, ça permet d'entrer de, dans sa journée de travail en étant beaucoup plus serein. Alors à la fois d'entrer dans sa journée de travail sans avoir par exemple subi une heure euh, d'embouteillage, bah, on, on aborde la journée beaucoup plus euh, euh, calmement et puis euh, en étant déjà euh, quand même beaucoup moins tendu, ce qui est quand même pas mal pour un démarrage de journée. Et aussi en sortie, c'est-à-dire que quand on a déjà eu une grosse journée de travail, qu'on a fait 8 heures, qu'on ait un travail physique ou pas forcément physique, mais même psychiquement coûteux, peu importe, euh, bah, s'économiser une heure de route, par exemple, après, euh, bah, c'est vrai que il, quand c'est possible de le faire, il ne faut pas s'en priver. Euh, le, le, la route retour, euh, pour beaucoup, elle est, elle est beaucoup plus... Euh, euh, fatigante finalement que la, que la route allait. Souvent le matin on, on est dans une, une dynamique où on démarre une journée donc on a quand même de l'énergie. Par contre la route retour, hein, c'est pour ça que les, euh, sur le risque routier, hein, souvent on sait que euh, les accidents c'est souvent en fin de journée, en fin de semaine, voilà, c'est des choses qui, euh, qui ont été déjà euh, euh, vues. Fin... Donc euh, voilà, bah, le télétravail ça permet de, de gagner euh, ce temps qui, euh, alors, pour certains, est inutile. Il y a des gens qui, voilà, qui vous disent « moi je passe une heure dans ma voiture, ça n'a aucun sens ». Et puis à la fois, le temps de trajet, c'est aussi un temps euh, qui permet de faire une séparation entre la maison et le travail. Ça peut être aussi pour, pour certains un sas de décompression. Donc euh, voilà, je pense qu'il euh, faut alterner, il faut pouvoir trouver un équilibre entre euh, des jours en télétravail et puis des jours où on va au bureau. Euh, je pense que la clé du télétravail, c'est euh, l'alternance et puis c'est l'équilibre aussi. Euh, c'est l'équilibre des journées, l'équilibre des, des semaines pour qu'elles soient, on va dire, composées euh, euh, de manière à, à ce que l'activité puisse se faire dans de bonnes conditions, euh, sans être isolée de l'entreprise, sans être isolée du collectif de travail, tout en ayant des personnel pour pouvoir faire une activité où on a besoin de calme, je pense à des métiers où on fait des synthèses, où on doit écrire des rapports, voilà. Le télétravail permet d'avoir des moments où il y a moins d'interruptions de tâches, donc ça c'est important.